Salut les amis de Déchiffre et des infos. 10 symptômes de la maladie de Parkinson. Les symptômes de la maladie de Parkinson diffèrent d'un patient à un autre. Voici une liste non exhaustive de symptômes. 1. Les tremblements. Les tremblements au repos sont le symptôme le plus évoqué dans la maladie de Parkinson. Dans 70% des cas, on observe des tremblements rythmiques non contrôlables au niveau d'une main. Les tremblements se manifestent ensuite au niveau de la tête et des jambes. Bon à savoir, 25% des malades ne présentent aucun tremblement. 2. La lenteur dans les mouvements. La lenteur des mouvements ou akinésie est un des symptômes de la maladie de Parkinson le plus fréquent. Il s'agit d'une difficulté à initier les mouvements surtout lorsqu'il s'agit de mouvements complexes requérant la coordination de plusieurs membres comme écrire, marcher, etc. 3. Des raideurs musculaires spécifiques. La raideur des membres ainsi que des mouvements rigides et saccadés sont caractéristiques de la maladie de Parkinson. Les gestes du quotidien deviennent de plus en plus difficiles comme s'habiller, cuisiner, conduire, marcher, etc. 4. La fatigue. Le malade atteint de la maladie de Parkinson souffre d'un état de fatigue important et permanent sans raison particulière. A cela s'ajoutent en outre des troubles du sommeil, insomnie, réveil nocturne, etc. Cela a un retentissement négatif sur la vie sociale et professionnelle, ce qui isole peu à peu le malade. 5. Des troubles de la motricité. Des troubles moteurs peuvent apparaître lors de la maladie de Parkinson, difficulté à la marche, perte de l'équilibre, etc. La marche et la motricité se ralentissent, le tremblement devient gênant et les raideurs s'accentuent, ce qui peut provoquer des blocages. 6. Des troubles digestifs. La maladie de Parkinson ralentit la motricité en général, y compris la motricité digestive. Environ 80% des malades atteints de la maladie de Parkinson souffrent de troubles digestifs. Le plus souvent, on observe des troubles gastriques, sensations de ballonnement, douleurs gastriques et de la constipation. 7. Une démarche particulière. Le malade atteint de Parkinson a une démarche particulière, il avance lentement, à petits pas, dans une posture voûtée, sans balancement des bras. Cela est dû à l'atrophie musculaire liée à la maladie. 8. Des troubles du sommeil. Le patient atteint de la maladie de Parkinson peut rencontrer des difficultés à s'endormir notamment en raison de ses mouvements incontrôlés. En revanche, une fois endormi, les tremblements cessent. Les troubles du sommeil peuvent être accompagnés d'anxiété, voire de dépression. 9. Des pertes d'équilibre Des pertes d'équilibre peuvent survenir lorsqu'on est atteint de la maladie de Parkinson. Toutefois, apparaissant rarement au début de la maladie, elles sont davantage le signe de l'évolution de la maladie et peuvent modifier la prise en charge de celle-ci. 10. Des difficultés d'élocution. Parler peut s'avérer compliqué pour le malade de Parkinson car les contractions musculaires rendent sa voix chevrotante et monocorde. Cela peut être accompagné d'une difficulté à déglutir et à articuler. Consulter un orthophoniste est souvent nécessaire. Merci de partager et n'oubliez pas de vous abonner.